Nous allons lire dans les livres des Chroniques. Chroniques. Des Chroniques, chapitre 7. Non, chapitre. Euh, attendez chapitre 19. 19 verset 7. Ça c'est la suite hein, parce que euh, la vidéo que j'avais fait avant s'était arrêtée comme ça sur le problème des coûts de l'électricité. Euh, maintenant je continue ça. Euh, Deux chroniques, chapitre 19 verset 7. Maintenant que la crainte de l'éternel soit sur vous, veillez sur vos actes car il n'y a chez l'éternel « Notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation des présents. » Réluisons pour la meilleure condition nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. « Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, Dieu, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation des présents. Ah, ah, ah. ah les mes, mes, mes, mes collègues serviteurs de Dieu, s'il vous plaît. Ces versets ici, cet chapitre que vous lisez, des chroniques chapitre 19, verset 7, c'est ça la vérité. La vé véritable veillée, c'est quoi veiller sur vos actes. chroniques chapitre 19, verset 7. Veillez sur vos actes. Ce n'est ne pas quitter la maison, aller à l'église, papa, maman, protège les enfants. La génération d'aujourd'hui est pourri à cause de ces choses-là. L'éducation, nous avons trois types d'éducation. L'éducation de base, l'éducation scolaire, l'éducation religieuse. Et il y a une autre éducation, l'éducation parascolaire. Nous avons encore une autre éducation, l'éducation diffuse. Cinq éducations. Éducation des bases, éducation scolaire, éducation religieuse de l'église, éducation parascolaire, éducation diffuse. L'éducation qui détruit beaucoup plus les enfants, c'est l'éducation diffuse. Vous connaissez l'éducation diffuse, c'est quoi Les médias. Les médias. Les enfants voient n'importe quoi dans les médias. Les médias est devenu aujourd'hui un endroit où on doit exposer de n'importe quoi. Et les enfants regardent ces images là. Qu'est-ce qu'ils Quelle éducation que vous donnez à nos enfants. Les mamans, les papas nus sur la télé. C'est vraiment, vraiment pas normal, mes frères et sœurs. Voilà les veillées. On doit veiller sur les actes. On ne doit pas veiller, vous laissez la maison, vous laissez toutes choses. Laissez-vous-même, tu laisses les lits, tu dors par terre, tu, tu, tu prends la natte, tu quittes la maison, tu prends la natte, tu amènes à l'église. Tu dis que je suis allé, dans veiller je suis allé d'aller veiller. Oh, on part d'aller veiller ou bien on doit veiller. On a bien écrit dans la Bible, veillez car vous ne savez le jour où votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais non, le diable, c'est un esprit, ou bien c'est un humain comme ça, ou bien c'est une personne qu'on va fuir charnellement comme ça. Non. Résistez, les... Résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous allez résister au diable. Les diables, ce sont les comportements qui n'est pas bon, les comportements mauvais. Tu, tu as des sales comportements, tu dois corriger tes comportements, tu dois veiller sur tes actes que tu poses, tu poses des actes qui ne sont pas normaux. Si tu veilles sur les actes que tu poses, voilà, là tu deviens maintenant. Et une personne qui veille réellement selon, selon la volonté de Dieu. Mais ne pas dormir toute la nuit jusqu'au matin, tu dis que tu as veillé. Non! Ça, c'est pas le véritable veille que Dieu demande. Même si nous lisons encore seulement à propos de veiller. Nous lisons encore dans des théologues. Deutéronome chapitre 4, verset 9, lisons. Seulement, prends garde à toi éveille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Le, la parole de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne doit pas jeter dans la poubelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit entendre, ça rentre ici, ça sort ici. Non. La parole de Dieu, c'est à prendre et à mettre en pratique. C'est pourquoi on a dit maintenant ici quoi? Veillez attentivement. C'est-à-dire, seulement prends garde à toi. Prends garde à toi. Oh, mes frères et sœurs. On a bien écrit ici. Prends garde à toi. Hein? Et veille, veille attentivement sur ton âme. Tu sais, l'âme, c'est quoi? Ce sont des pensées qui nous arrivent, des fois, à commettre des actes qui ne sont pas normaux. C'est ça l'âme mais on a bien dit veillez sur ton âme avant de poser l'acte ça sort du cœur ton âme commence à te pousser de poser des actes qui ne sont pas normales si tu poses des actes qui ne sont pas normales là tu ne veilles pas tu dois veiller sur tes actes veillez papa veillez sur tes actes de ne pas, de ne pas faire à ta femme ce qui est mal toi aussi, maman, veille pas, veille à tes actes de ne pas faire ce qui est mal à ton mari. Toi, vous aussi, les parents, veillez sur vos actes de ne pas faire de mal à vos enfants. Veillez, veillez sur ta bouche. Qu'est-ce que tu parles Qu'est-ce que tu fais sortir de ta bouche Est-ce que tu, tu, tu parles de sottises ou bien tu parles de choses qui sont normales Qu'est-ce que tu es en train de faire Qu'est-ce que tu es en train de commettre comme acte Voilà. Les serviteurs de Dieu, au lieu de prêcher la vérité, ils sont là, en train de dire aux serviteurs, venez, demain tu auras la délivrance parce que tu ne consorts pas, tu viens euh, au bureau, je vais prier pour toi, je vais t'imposer les mains. Allez là-bas, dans le bureau de Pasteur, au lieu de prier pour la sœur qui cherche les enfants, il commence à toucher le ventre d'autrui, quelqu'un quelqu qui est marié, toi tu touches son ventre, tu ne trouves pas que ce n'est pas normal, tu ne trouves pas que les actes que tu poses là, ce n'est pas dans la parole de Dieu, tu ne tu vois pas que tu fouges quand même. Toi, un serviteur de Dieu, tu prends la scène de l'Église, tu commences à coucher avec elle. Tu ne vois pas que tu poses des actes qui ne sont pas normaux. Voilà, voilà, vous n'êtes vous pas des serviteurs de Dieu. Vous n'êtes pas des serviteurs. Un serviteur de Dieu doit veiller sur ses actes. Si toi-même, tu ne veilles pas sur tes actes, comment tu vas prêcher aux fidèles Tu vas, tu vas dire aux fidèles de ne pas veiller. Tu, voilà, vous êtes là pour mentir les, les fidèles. Venez, venez nombrer, vous allez recevoir des miracles. Quel miracle! On a, on a délivré le but, les, les, les, les, les, les, les, les, mais ils n'ont pas cessé de, de faire le but. Ils, ils continuent d'être putes. Ils ont délivré les voleurs, ils continuent à voler. Les impédiques ne font que ce tu sais qui n'est pas normal. Les méchants ne font que tuer. Alors, On a prié pour quelqu'un pour qu'il cesse de faire ce qui est mal. Il continue. Les méchants ne font que tuer. Les voleurs ne font que voler. Les, les, les impidiques ne font que des impidicités. Les, les, les adultères continuent à faire les adultères. Mais Maintenant, tout ça. Où est -il? Vous avez conscience, mes frères et sœurs. On a longtemps commencé à prier. Vous-même, vous ne voyez pas que votre vos prières ne font ne absolument rien, vos prières. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas prier. Vous, dans les livres de Jacques, on a écrit là-bas. Vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Quelles sont vos passions? Vous demandez à Dieu pour satisfaire vos actes mauvaises. Donc, quelqu'un demande à Dieu de, de tuer ses ennemis. Voilà. Ça, c'est pas ça. Le, le, vrai le, le vrai adorateur, que Dieu demande, c'est pas vous. Les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Voilà, les veiller en esprit, Veillez en esprit veillez en esprit et en vérité c'est ça veillez sur vos actes veillez attentivement sur ton âme et on a écrit là-bas tous les jours de ta vie maintenant si tu, tu, tu dors à l'église tous les jours de ta vie tu vas devenir qui voilà c'est tout pour aujourd'hui j'ai beaucoup à dire vous voyez le, la vidéo que j'avais fait avant c'était arrêté comme ça je ne vais plus que ça aussi, ça s'arrête comme ça. Je me limite par là. Si j'ai encore d'autres choses à vous parler, je vais vous parler. Ce que je vous demande, seulement, de vous abonner. Abonnez-vous massivement. J'ai beaucoup de choses que je prépare pour vous. Vous ne serez jamais ici. Je vais vous parler de beaucoup de choses. Vraiment, continuez de vous abonner. Demander à, à ton frère, demander à ta soeur, demander à tes amis de venir s'abonner. Je vais m'organiser petit à petit. Je sais que la qualité de mes images n'est pas vraiment encore bonne, mais petit à petit, l'oiseau fait sonner, j'ai à peine commencé. Je, je vais acheter des outils. Je, je, je n'ai pas vraiment de, de, de, de matos, de, des outils pour bien travailler. Je n'ai que mon portable pour le travail, pour faire fonctionner ma chaîne. Mais, petit à petit, si Dieu, et toi aussi, si, si Dieu a touché ton cœur, tu peux aussi m'aider. Hein? Tu peux aussi m'aider. Hein? Prenez mon numéro. Mon numéro, c'est euh, plus 216 55 680 906 plus 216 55 680 906, j'ai donné mon numéro. Si tu veux m'aider, si tu veux soutenir cette œuvre, je suis serviteur de Dieu. Je fais euh, les le vidéos, je fais des choses. Tout ça, c'est parce que je n'ai pas encore, euh, encore du matériel pour euh, ranger ma, ma chaîne. Mais petit à petit, je vais arranger ça. Si vous, toi aussi, Dieu a touché ton cœur, tu veux me soutenir, tu as, tu as, tu as mon numéro, tu peux m'appeler, tu m'envoies tout ce dont tu peux euh, posséder, tous ces dont tu peux avoir comme monnaie, tu peux avoir comme l'argent, tu peux m'envoyer ça sur Western, je vais prendre ça et pour euh, y arranger ma chaîne. Je ne suis pas mendiant, je ne te force ou pas aussi de faire ça. Mais j'ai seulement dit à celui dont le cœur, Dieu a touché son cœur, il veut me soutenir et peut me soutenir. Que Dieu vous bénisse tout le monde. Je vais prier pour vous. Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, tu as permis aujourd'hui à ton serviteur de prêcher cette parole. Laisse que cette parole prenne place dans le cœur de chacun des fidèles, qui, qui, chacun des le, le, auditeurs qui ont suivi cette émission, qui ont écouté cette parole, que ça prenne place dans leur cœur et qu'ils mettent cette paroles en pratique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui étaient malades puissent guérir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, Amen. Que Dieu vous protège tous, bye.